Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Ah non, non mais, vraiment Faut sérieusement que j'explique pourquoi c'est de la merde. Euh, on peut se faire une partie de Déminard plutôt que parler de ça. C'est super cool le Déminard. Et en plus, c'est gratuit. Pas le générique, non. Non Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition est un jeu développé et édité par Bethesda disponible depuis 2016 sur Steam pour 40€. A chaque fois que ce jingle se lance, mon corps se met tout seul à faire une critique Ce jeu est une réédition de The Elder Scrolls 5 Skyrim sorti en 2011. Au secours pour les personnes qui possédaient Skyrim Legendary Edition sur Steam, la spéciale édition était offerte, histoire de mettre un peu de vaseline sur le suppositoire. Au fait, tout ce que je vais dire, ça ne s'applique qu'à la version PC. Sur console, cette spéciale édition est à peine un tout petit peu plus legible. Mais alors vraiment, un tout petit peu. Alors ce remake, qu'est-ce que c'est sur le papier? Amélioration volumétrique, meilleure gestion des lumières, plantes plus denses, textures plus détaillées. On s'en pas les couilles putain Pour résumer Skyrim Special Edition C'est Skyrim en un peu moins moche Et quand je dis un peu moins moche C'est pas la refonte graphique de l'an 2051 Ça ressemble plus à un simple shader Mais bon ça j'y reviendrai plus tard Remettons les choses dans leur contexte Skyrim c'est un jeu ultra cool Qui a aujourd'hui 6 ans Blablabla, bla bla, jeu qui est rentré dans l'histoire Blablabla bla. Dans lequel on ne peut pas tuer les enfants On peut escalader les montagnes en sautant Et on peut déshabiller les gens Sans même qu'ils s'en rendent compte Ouais bon d'accord C'est pas la question Le gros souci du coup C'est que Bethesda et c'est de faire acheter un remake graphique d'un jeu sorti en 2011 On est loin de la légitimité d'un Resident Evil HD Qui a pris 20 ans dans la tronche Pourquoi vous avez pas fait un remake HD de The Elder Scrolls Arena Ça aurait pu être cool, le jeu est sorti en 1994 Quand on regarde le truc, c'est juste des polygones qui se font la guerre Vous préférez vous reposer sur votre dernier succès en vous grattant les couilles Avec un peu de chance, The Elder Scrolls Valenwood sortira en 2030 D'ailleurs, on va bientôt avoir une version Nintendo Switch de Skyrim c'est bon, vous pouvez arrêter, maintenant on a compris que Skyrim c'était bien T'imagines C'est tellement abject que même monsieur Papa a dit que c'était pas bien. Putain, et les critiques de ce jeu Vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore pu fouler le sol de bord de ciel N'hésitez pas une seconde, cette spéciale édition est idéale pour découvrir l'une des pierres angulaires du jeu vidéo. Par Daffran, de chez jeuxvideo.com, espèce de gros peigne-cul. Enfin, sans déconner, si tu veux découvrir une pierre angulaire du jeu vidéo... Joue au jeux vidéo concerné. C'est comme si un connard te disait Pour découvrir la planète des singes Le mieux c'est de regarder le remake de la planète des singes si t'as jamais fait ce jeu Achète juste Skyrim en solde à 3 balles Et rajoute quelques mods dessus Parce qu'en plus de ça Skyrim a l'une des plus grosses communautés de modeurs Qui ont fait des trucs assez incroyables Et cette spéciale édition pour PC C'est limite une insulte à tous les fans Qui ont fait un travail de titan pour améliorer le jeu Et en plus de ça un Skyrim bien modé Est aussi voire même plus beau que votre merde Skyrim Special Edition, c'est un pack de mods à 40€ et vous vous avez même pas pris le temps d'améliorer les menus Tout le monde déteste les menus de Skyrim Mais putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est pour ça qu'un mec a créé Sky UI Ça devait être trop compliqué d'implémenter quelque chose d'au moins équivalent par défaut En conclusion selon moi Cette réédition est une arnaque par rapport au peu de choses qu'elle apporte Une bonne escroquerie des familles créée grâce à un bon jeu Et c'est pas tout ça Mais moi je dois aller niquer des darons de dragon Sur la version classique de Skyrim Avec des mods Je te dis à la prochaine Et surtout n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents